Bonjour, je suis Vincent Israël Jost, je suis chercheur à l'espace éthique de la région Île-de-France, ici à l'hôpital Saint-Louis, et je suis euh, philosophe des sciences épistémologues. Je suis Paul Louveil-Dubuc, je travaille aussi à l'espace éthique Île-de-France, et pour ma part je suis spécialisé en philosophie politique. Alors on voulait vous présenter euh, cette, cet ouvrage qui paraît chez RS, euh, sur l'éthique vaccinale, euh, et pour commencer, la manière euh, dont il est né cet ouvrage. On a commencé à réfléchir à cette question de, de la vaccination autour du Covid dès l'automne 2020, parce qu'on savait que les vaccins étaient en cours de développement et même déjà en phase de test assez avancée. Donc on imaginait bien qu'on bah, que, qu allait être confronté, euh, l'ensemble de la population, à divers problèmes autour de la vaccination qu'on n'avait pas forcément tous identifiés. Donc on a convoqué euh, de personnes qui ont participé à un groupe de travail sur toute l'année euh, et qui nous ont permis bah, de commencer à entrevoir la richesse de cette thématique euh, et ces contributions étaient en réalité tellement, euh, tellement enrichissantes, tellement éclairantes qu'on a proposé à, euh, à ces, ces, ces divers intervenants euh, et intervenantes d'écrire euh, les différents chapitres qui composent aujourd'hui cet ouvrage sur l'éthique vaccinale qui se distingue donc de la plupart des autres travaux sur, sur la vaccination par euh, bah, ce regard très ouvert qui est, qui est posé sur, sur la thématique qui n'est pas restreint à une discipline académique qui serait la sociologie ou l'histoire ou la philosophie, c'est vraiment euh, euh, des contributions très, très diverses, très mélangées de personnes aux expériences et aux compétences euh, différentes. Il nous semblait sur ce sujet, sur ces sujets qui sont encore euh, source de tension, des euh, sujets comme la priorisation, comme l'obligation, comme euh, le contenu de l'information, la communication autour des vaccins, il nous semblait très important euh, d'ouvrir un espace de réflexion apaisé et euh, aussi euh, de l'ouvrir euh, à une diversité de... Euh, de, de personnes, euh, aussi bien donc des, des chercheurs en sciences humaines, des professionnels de santé, mais aussi des personnes qui travaillent dans les institutions en charge de la politique vaccinale, des acteurs locaux de la vaccination, et de le faire dans un euh, langage qui soit euh, compréhensible euh, par tous. Et enfin, euh, évidemment, euh, nous avons dû nous arrêter à un moment, mais l'histoire de la vaccination continue, et euh, bien sûr, euh, cet automne avec euh, l'apparition probable possible euh, de nouveaux variants et également euh, la mise au, au point de euh, d'autres vaccins.